Et ces prises d'otages eu, avaient eu déjà depuis 2008 comme conséquence euh, de, de ruiner totalement le tourisme qui, est, qui était l'une des sources de revenus du pays. Donc euh, les chanceliers occidentales ont décrété que leurs ressortissants ne devaient plus venir au Mali. Donc les, les régions du Nord et, qui souffrent aujourd'hui avaient déjà commencé à souffrir et, de cette mesure. Euh, de, de restrictions. La plupart des jeunes qui n'ont pas d'emploi étaient devenus des guides touristiques. Donc, euh, et les hôtels, euh, l'artisanat, la restauration, même si on n'était pas euh, un grand pays touristique, euh, le tourisme euh, avait contribué quand même à maintenir un certain équilibre. Donc, le tourisme a été totalement détruit. Et, et puis, euh, euh, on s'est trouvé dans cette situation où euh, l'islam est, est apparu euh, comme une alternative à l'échec de l'État. Une alternative euh, à partir du moment où des associations euh, musulmanes euh, étaient présentes euh, avec des puits euh, et des soins de santé et répondaient et sans exiger de paiement comme l'État, et à la, à la demande sociale. Et ça, c'est une réalité que beaucoup d'analystes ne veulent pas admettre, parce que si vous l'admettez, ça veut dire que vous êtes face à l'échec du modèle néolibéral. Donc l'échec de ce modèle est à, à, à pousser les gens, non seulement vers les mosquées, mais aussi à croire qu'il y a une alternative au système injuste et corrompu de l'État. Donc on était dans cette situation euh, pendant longtemps, Bon, sans, sans, sans remous majeurs, jusqu'à ce que l'islam radical vienne se juxtaposer sur ça. Donc ces islamistes radicaux qui étaient dans le nord avaient des contacts avec les villes, mais ce n'était jamais et de la violence armée. Ils achetaient, puisque l'argent et les enlèvements d'otages leur permettent de disposer de plus d'argent que l'administration, l'État. Euh, et, et le narcotrafic aidant, ils ont et, et créé vraiment une économie, euh, ils achètent euh, ce qu'ils avaient acheté plus cher, et le, un mouton qui était vendu, on pouvait doubler le prix, et ça ne leur posait pas de problème, ils achètent et, des céréales, des graines, des textiles, des tissus dans nos champs. Donc il y avait une forme de coexistence pacifique et les médias se sont souvent appesantis sur le fait que l'un des chefs d'Al-Qaïda a épousé une fille de Tombouctou. Il y avait des mariages il y avait déjà des relations, mais ce n'était pas la charia. Et quand le MNLA est venu, le MNLA s'est posé en mouvement laïque et indépendantiste. Euh, désireux donc euh, de, de disposer de ce territoire mais et le, le, le deal qui consistait à combattre les islamistes, au lieu de les combattre ils ont fait cause commune donc euh, les séparatistes et les islamistes ils sont, sont, sont devenus alliés contre l'armée et il se trouve qu'à la faveur des accords précédents de paix et les, les, les rebelles qui sont entrés dans l'armée, qui ne trouvent pas leur compte dans l'armée, et, et n'ont pas de difficulté à passer dans l'autre camp en fonction de qui paye mieux. Donc, mais aussi pour des tas d'autres raisons, et ils n'ont pas confiance en l'État. On entre dans l'armée, qu'on soit malien, noir ou blanc, la plupart du temps on entre dans l'armée, par, pas par vocation, et, mais parce qu'on veut tout simplement survivre. Donc l'armée, qui une armée euh, qui avait faim, qui avait mal, qui était démotivée, euh, n'a pas pu tenir tête a résisté, mais n'a pas tenu tête pendant longtemps à cette déferlante euh, séparatiste et islamiste. Et...